<rires> euh, donc ben, bonsoir tout le monde ça me fait très plaisir d'être à Brest. À chaque fois que j'ai l'occasion de venir à Brest, effectivement, ça me rappelle de très, très bons souvenirs. Parce qu'en réalité, je suis venu la première fois à Brest en 1980. Et il y a une personne à qui je voudrais dédier cette conférence, quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, Jean-Yves Floch, qui nous a quittés en réalité il y a cinq ans, presque jour pour jour. Euh, et donc, euh, dans sa dernière année, il avait écrit un livre qui s'appelait le, « Les secrets des algues en » en 2010. Mais déjà, il m'avait divulgué quelques secrets des algues en 1980, quand j'étais venu donc, faire ma licence, ma maîtrise, et puis aussi euh, ma thèse euh, donc, en 1985 sur le Pioca, ou Condrus Crispus. Et puis après, je suis parti en 1989 euh, à l'université du Nouveau-Brunswick, sur la côte est euh, du Canada, mais je reviens à peu près tous les deux ans parce que je suis aussi un membre du Conseil international de l'IEM. Et donc, ça me fait toujours plaisir de revenir à peu près tous les deux ans. Et donc, je suis aussi très content de voir ce soir deux autres profs de la même époque. Donc, Paul Tréguer et puis Michel Desmarecs. Ça me fait très plaisir que vous soyez là ce soir parce que c'était mes, mes profs dans les années 80. Donc, Voilà. Euh, donc, euh, l'aquaculture multitrophique intégrée, et puis aussi l'AMTI, euh, comme on l'appelle, et puis aussi le logo. Euh, nous l'avons créé il y a juste 11 ans, donc on peut aussi célébrer cet anniversaire. Euh, on a créé ça en 2004, euh, dans un hôtel à Saint-Jean, au cours d'une conférence. Euh, moi, à l'époque, je parlais d'aquaculture intégrée. Et puis, il y avait aussi Jack Taylor de Pêche et Océan Canada qui euh, parlait de multitrophique aquaculture. Donc, on a mélangé tout ça et on a donc eu l'intégrité de multitrophique aquaculture, IMTA, ou euh, ici, la AMTI. Euh, donc, euh, on a créé ça en 2004, mais en réalité, c'est une pratique qui est bien, bien, bien plus vieille, puisque, par exemple, euh, de, euh, 2000 ans avant Jésus-Christ, on voit déjà euh, un document en Chine, le Yu Yubin, qui parle d'intégration de poissons, de plantes aquatiques, parce que c'est surtout de l'aquaculture d'eau douce, et puis de légumes, on voit ça en Chine. Donc en réalité, donc, nous, on a simplement remis ça à la, à la mode, mais c'est quelque chose de très très vieux. Donc la MTA, c'est, euh, disons, remettre tout ça à la sauce canadienne, vous avez par exemple un site d'aquaculture sur la côte est du Canada. Donc ça, ce sont des cages de saumon, deux cages de moules et puis deux radeaux d'algues. De, et puis, il y a aussi quelqu'un qui fait ça sur la côte ouest, dans, sur l'île de Vancouver, où on a, on a donc des poissons, des euh, invertébrés et puis aussi des, des algues ici. Voilà, donc c'est euh, ce que l'on fait. Euh, comment ça marche Alors, oui, je m'excuse, il y a quelques diapositives qui sont... En anglais, mais on va expliquer tout ça. Donc, l'aquaculture multitrophique intégrée, au début, on pensait que c'était avec trois euh, composants. L'aquaculture de nourrissement avec les poissons. Et puis, euh, l'aquaculture d'extraction. Donc, euh, au niveau euh, des molécules organiques, les euh, invertébrés, les coquillages. Et puis, au niveau de, des molécules inorganiques, les euh, algues. Donc, comment ça marche Quand on nourrit les poissons, on crée une zone de nutriments. Et donc, on a différents types de nutriments. On a les petites particules organiques euh, qui ne voyagent pas très loin. C'est pour ça qu'il faut mettre les invertébrés assez proches. Et puis, on a les euh, nutriments euh, inorganiques dissous qui euh, se promènent un peu plus loin. Et donc, il faut mettre les algues un peu plus euh, loin aussi du système. Donc, c'était au début, on pensait que c'était trois composants. Maintenant, on comprend que c'est un peu plus compliqué que ça parce que vous avez aussi des euh, grosses particules organiques qui vont assez rapidement au fond, et puis aussi les invertébrés, euh, les coquillages, euh, relarguent des fécèses et pseudo qui vont aussi au fond. Donc il nous faut un composant aussi pour euh, récupérer ces nutriments au fond, et donc c'est euh, l'aquaculture d'extraction de fond, et donc euh, des oursins, des concombres de mer, des euh, homards, et aussi des vers de mer. Et puis depuis un an ou deux, on commence aussi à comprendre qu'il y a un composant qu'on a complètement ignoré et qui est très important. C'est tous les microbes, les bactéries qui sont au fond. Et donc ça, c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille. C'est important, c'est très peu quantifié, mais c'est aussi très important. Euh, mais pour l'instant, je dirais qu'on a plutôt travaillé avec une, une cascade. Hein, on dégrade les différents composés. Mais en réalité, euh, essayer de comprendre la composante de minérisation, la composante des dépositiveurs, euh, ce n'est pas pour moi mission accomplie parce qu'il faut qu'on euh, complète le cycle. Et donc, si vous voulez, il faut qu'on continue à faire marcher la cascade. Alors, bon, ce n'est pas une cascade qui est dans mon jardin. Je n'ai pas encore assez vendu assez d'algues. Donc, euh, c'est une autre photo. Euh, mais pour que ça marche, cette cascade, pour que ça marche, il faut que l'eau, elle remonte en haut et que ça continue, ça continue. Donc, c'est la même chose pour nous. Il faut aussi qu'il y ait pas mal de bioengineering euh, derrière tout un tas de, de pompes, etc., pour que, pour que ça remonte. Donc, euh, ce qui est important, euh, c'est qu'on ait des récepteurs pour ces composés inorganiques. Parce que si on dégrade tout de l'organique vers l'inorganique, il faut après que tout ça, ça reparte. Donc, qu'est-ce qu'on a comme récepteur Qui va être invité à la table pour ce gros gâteau d'inorganique Est-ce que ça va être les algues opportunistiques et nuisibles, hein, comme les algues vertes Bon, c'est une photo de, de marée verte en Chine, à Qingdao, mais bon, j'aurais pu mettre une photo, vous en avez aussi des, des bonnes photos en Bretagne <rire> et euh, aussi des, des, des, des marées rouges. Et nous, ce qui nous intéresse, nous, au contraire, c'est de faire pousser des algues qui ont des possibilités commerciales, comme par exemple les laminaires qu'on cultive sur, sur des cultures en ligne. Euh, parce qu'il y a quelque chose qui est très important, que je rabâche tout le temps, vous ne pouvez pas échapper au monde de la photosynthèse. Parce que dans l'aquaculture, surtout l'aquaculture, je dirais, en monde occidental, et surtout une aquaculture animale, mais il faut que les gens soient bien conscients que ce sont les organismes qui font la photosynthèse qui ont la faculté d'utiliser l'énergie solaire pour métaboliser les molécules inorganiques en molécules organiques et que le cycle continue. Okay donc euh, c'est ça que je rabâche toujours mes amis de l'aquaculture animale. N'oubliez pas les algues, elles peuvent faire des choses très intéressantes. Euh, donc en réalité, oui, il faut aussi penser à ça donc, pour recycler et donc, avoir un cycle complet. Donc, si vous voulez, en gros, c'est ça, l'aquaculture multitrophique euh, intégrée, c'est tout ça. Alors, des gens, les, des fois, les gens me disent, oh lolo, là là, c'est compliqué, ce nom là, vous n'auriez pas pu faire plus simple. Et surtout, il y a la polyculture qui existe déjà comme terme. Euh, mais pour moi, ce qui était très important, c'est l'aspect multitrophique. La polyculture, par exemple, il y a des gens qui font, par exemple, en Chine, on voit assez souvent trois espèces de poissons. Bon, c'est toujours l'aquaculture dans la même direction, rejet euh, de sel nutritif, mais pas recyclé. Euh, donc euh, pour moi, euh, l'IMTS, c'est différent de, de la polyculture. Et donc aussi, je dis toujours aux gens, si vous ne vous en rappelez plus, il y a l'aquaculture intégrée multitrophique, il y a l'eau euh, mais on peut aussi chanter ça. Donc je le rappelle toujours, vous vous rappelez Village People, je commence à montrer mon âge. Il y avait YMCN. Ben, on peut faire la même chose, IMTA. Et ça marche aussi. Et en général, les gens s'en rappellent. Et donc, vous voyez, ça, c'est mes étudiants. On était, euh, en décembre dernier, on était dans un congrès en, au Chili. Donc, ils ont fait une figure IMTA. On fait aussi des karaokés IMTA. Donc, on, on peut s'amuser avec l'IMTA. En général, les gens s'en rappellent beaucoup plus à ce moment-là. Donc, l'IMTA est basé sur un principe très simple. C'est que la solution à la nutrification n'est pas la dilution. Euh, nous, on est sur la bête fondie, euh, donc on revendique les plus grandes marées du monde, bien que le Mont Saint-Michel nous dise non, non, c'est nous, mais nous, on pense que c'est la bête fondie. Euh, donc les gens me disent, oh loulou, mais il n'y a pas de problème avec les marées, etc. Mais il ne faut pas oublier. Que dans la bête fondie ça va 6 heures dans ce sens là 6 heures dans ce sens là 6 heures dans ce sens là 6 heures dans ce sens là donc en réalité pas énormément d'échanges pour changer toute l'eau de la bête fondie il faut à peu près euh, 76 jours donc plus de deux mois pour changer toute l'eau de, de la bête fondie et pendant ce temps là il y a suffisamment de temps pour rester pour euh, avoir des problèmes de, de sels nutritif. donc c'est pas la dilution mais c'est l'extraction et la conversion par le recyclage et la diversification, produire d'autres récoltes. En réalité, le concept d'IMTA est extrêmement flexible. Pour moi, l'IMTA, c'est un peu comme un thème central et puis sur lequel il y a beaucoup de variations. En réalité, je compare ça à la, à la musique, non pas de Frédéric Chopin, mais la musique de Johann Sebastian Bach, qui était très connu pour thème et variation. On crée un thème, tata, tata, tata, tata, et puis dessus, on, on brode beaucoup de variations, et puis on peut continuer, etc. Donc, il y a un thème central et beaucoup de variations. Euh, donc, l'IMT peut être développé en milieu côtier, mais aussi à terre, peut être développé en eau de mer, mais aussi en eau douce. Et puis, ce n'est pas uniquement une chose en zone tempérée, ça peut être aussi en zone tropicale. Donc, ce qui est important, c'est qu'on choisisse des organismes à des niveaux trophiques différents pour que justement ils aient des fonctions complémentaires dans l'écosystème et rebalancer le système. Et aussi, pour que l'industrie adopte ce principe, il faut aussi que les espèces aient une valeur économique. Et puis, quand on dit intégrer, intégration... Euh, pour moi, c'est culture en proximité, mais euh, sans avoir une distance absolue. Euh, en réalité, au Canada, deux, quand on a proposé ça en 2000-2001, on nous a dit, très bien, beau projet académique, euh, mais euh, vous ne pourrez jamais aller au commercial, parce qu'il y a une réglementation qui dit qu'on n'a pas le droit de faire euh, croître une espèce à côté d'une autre euh, par, euh, plus, par moins de 150 mètres. Et donc, vous ne pourrez jamais aller au niveau commercial. Je dis, mais... Euh, si on ne peut pas faire ça, comment on va intéresser l'industrie On n'arrivera jamais à développer l'IMTA. Et puis à chaque réunion avec les euh, fonctionnaires des différents ministères, je leur disais toujours, mais euh, 150 mètres, euh, moi je crois que c'est 153,8. Euh, pourquoi 150 mètres On me disait, d'où ça vient votre 153,8 Et je leur disais, ben, la même chose que votre 150. Euh, donc euh, finalement, euh, il nous a fallu 8 ans pour convaincre les différents départements, mais on a pu le faire. Et donc je suis très opposé à, à des distances absolues, euh, qui généralement ne veulent rien dire il faut considérer la zone dans laquelle on est, la baie dans laquelle on est, et donc les fonctions, les courants, etc., sont très importants pour discuter de quelle est la distance entre les différentes espèces et où les mettre. Donc, aussi, une chose très importante, c'est que, Certains disent, oh oui, la, la MTS, c'est euh, la culture du saumon, des laminaires et des moules ou des quelques invertébrés en eau tempérée à quelques mètres les uns des autres. Euh, non, c'est ce que nous, nous avons développé parce que c'est ce qu'on peut développer dans notre région. Mais en réalité, il y a tout un tas d'autres systèmes d'aquaculture intégrée qui peuvent être possibles. Donc, j'ai fait euh, un niveau, c'est une des variations sur le thème central. Il y a beaucoup de variations, donc là, je... bon, c'est en anglais avec tout un tas de sigles, etc. Mais au lieu de vous de passer en revue tous ces sigles-là, je vais vous donner quelques photos. Euh, ça aussi, c'est de l'IMTA, l'agriculture et l'aquaculture intégrée. Là, c'est par exemple au Vietnam, donc on a culture de riz et de tilapia ensemble. C'est un exemple d'aquaculture intégrée. Euh, intégrée aussi avec les, les eaux vertes. Oups. Oh, oh. qu'est-ce que je fais là euh, et puis aussi un autre exemple d'aquaculture intégrée, c'est avec la culture en biofloc, donc ça c'est en Inde et ça c'est en Israël euh, un autre aspect aussi, l'aquaculture intégrée ça peut être aussi en eau douce ou aussi ce que les gens appellent l'aquaponie je crois que c'est aquaponie en français aquaponics en anglais euh, et nous depuis deux ans on s'est mis aussi à faire de l'aquaponie parce que les gens parlent beaucoup du saumon en mer, mais euh, ça passe un an à un an et demi, le saumon est aussi cultivé en, en, écloserie, euh, en, en écloserie à terre et en eau douce. Et on peut adapter aussi le, le même principe. Euh, et puis aussi, l'aquaculture intégrée peut être à des échelles énormes. Euh, là, on est à Changoubae, euh, c'est pas très loin de Qingdao, en Chine, et tout ce que vous voyez ici, là, tout ça, c'est euh, principalement de l'aquaculture d'algues et de mollusques, et donc, à peu près, ça, ça fait 10 000, 10 000 nautiques. Donc, c'est énorme. Vu de l'eau, ça nous donne ça. Donc, effectivement, c'est énorme, avec euh, les euh, algues sont euh, entre les bouées, et puis les invertébrés sont comme ça. Donc, en réalité, quand on étudie le système, on se dit, par rapport à ce qu'on fait dans le milieu occidental, où on, on, on essaie de compléter les poissons, là, ma question, c'était, mais où sont les poissons donc, quand on regarde un peu plus détaillé, on voit que des euh, parcelles de culture d'algues. Et en réalité, les poissons, il ben, n'y a pas tellement de cages de poissons. Il y en a là, là, là, et puis là. Donc, ce n'est pas un système où les sels nutritifs sont euh, en majorité en provenance des poissons. C'est un autre système. Euh, et en réalité, c'est l'enrichissement par l'agriculture terrestre et donc tout le drainage de l'agriculture. Et puis aussi, euh, il y a beaucoup d'aquaculture en, en Chine qui est une aquaculture euh, à terre. Euh, donc euh, là aussi, et qui relargue aussi beaucoup de, de sels nutritifs. Donc ce sont des, des systèmes très différents, mais qui sont tous appelés aquaculture intégrée. Donc de quel type d'IMTA parlons-nous Nous, euh, nous euh, dans l'Occident, on commence avec des poissons auxquels on ajoute des invertébrés et puis des algues, et puis c'est à une taille modeste comparé à ce qui se passe en Asie, où euh, c'est exactement l'inverse. Ça commence avec des algues auxquelles on ajoute des invertébrés, auxquelles on ajoute des poissons. Donc, euh, ce sont des systèmes différents. Est-ce que ce sont... Alors ça, j'ai essayé de traduire de l'anglais en français, mais ça ne marche pas tellement. Euh, apple or oranges. Euh, je ne sais pas, en français, c'est peut-être les, les torchons et les serviettes. Euh, donc, euh, est-ce que ce sont des torchons ou des serviettes euh, Ou est-ce qu'on doit essayer de travailler ensemble pour essayer de comprendre les deux types de systèmes et arriver à vers des solutions de plus en plus intégrées. Euh, donc, pour vous ramener au Canada, voilà ce que, le type d'aquaculture qu'on fait. On a des, euh, typiques, des, des, des cages de saumon auxquelles on ajoute des radeaux de moules et puis euh, des radeaux euh, d'algues. Voilà. Et pourquoi on le fait ici C'est parce que 80% du temps, le courant est dans cette direction. Mais dans un autre endroit, on pourrait avoir une autre configuration. Euh, donc, la, la composante de nourrissement pour euh, notre système d'IMTS, c'est le saumon, euh, culture, aquaculture de saumon typique, la nourriture qui arrive par tuyau, euh, qui est contrôlée par euh, quelqu'un dans une barge, qui, fait de, qui est devant des, des ordinateurs et qui contrôle la nourriture. Donc, euh, rien de spécial, euh, aquaculture du saumon typique. Euh, la composante inorganique de l'AMTI, ce sont les algues. Alors, vous voyez qu'on fait pousser nos algues, pas très loin des cages de saumon. Et puis, donc, là, maintenant, on arrive à des tonnages assez intéressants et donc d'une manière importante de mécaniser tout ça. Euh, quelque chose que je voudrais vous parler, puisqu'on est sur les algues, c'est de, de mettre ça en perspective au niveau mondial. La production maricole mondiale, donc en eau de mer, euh, en 2012, euh, c'était euh, 48,5 millions de tonnes. Et pendant longtemps, ce qui était le plus produit au monde, en réalité, c'était les mollusques, okay, qui étaient euh, après les algues et puis les poissons euh, très loin derrière. Et puis les algues depuis 2000-2004, maintenant, sont ce qu'il y a de plus produit, à peu près 50% de la biomasse et les algues. Ensuite, les mollusques. Et puis les poissons sont toujours à 8, 9, 10, 11%. Et on parle toujours d'aquaculture de poissons, c'est ce qui fait les, les news, là, les nouvelles, mais en réalité, euh, au niveau mondial, ce n'est pas ce qui est le plus produit. Euh, donc, mais qui c'est qui euh, sait ça vraiment dans, dans le milieu occidental, dans le monde occidental En réalité, beaucoup, euh, peu de gens, car euh, 96% de l'aquaculture des algues est concentrée seulement dans six pays asiatiques, la Chine, plus gros producteur, plus de la moitié, l'Indonésie, les Philippines, la République de Corée, ou la Corée du Sud, le Japon et la Malaisie. Donc c'est une histoire qui est essentiellement une histoire asiatique. Alors on commence à aller dans les sushis bars et des trucs comme ça, mais en réalité au milieu occidental on ne connaît pas tellement ça. Et c'est ça le problème, c'est que les gens ne sont pas tellement au courant de ce qui se passe. Mais en réalité l'aquaculture des algues c'est important. Au niveau de la production mondiale, 96% des algues sont produites par aquaculture. Et donc euh, la, récolte, euh, la, la récolte de population naturelle, c'est uniquement 4%. La récolte de la laminaire euh, en Bretagne avec le Scooby-Doo, euh, ça fait partie des, des 4%. Okay donc c'est une minorité. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est que les gens vous disent toujours « Oh oui, en 2015 ou 2016, 2017, on va être à l'époque où on va avoir 50% des, euh, de, de la des poissons qui vont venir de, de l'aquaculture et 50 de récolte naturelle. Ça, c'est vrai pour le poisson. En réalité, les algues, depuis 1971, il y a plus de la moitié des algues qui sont produites de manière euh, d'aquaculture. Okay Donc euh, le seuil 50-50, les algues l'ont passé en, en 1971 et non pas maintenant. La production, euh, 23,8 millions de tonnes, à nouveau 96% produits dans six pays asiatiques. La valeur qui n'est pas, euh, pas rien, c'est 6,4 milliards euh, de dollars américains. Euh, et à nouveau, euh, presque tout est généré euh, en Asie. Euh, le taux moyen de croissance annuel est de 7,7%. Quand il y a d'autres euh, types d'aquaculture qui, qui plafonnent ou qui, et qui diminuent, euh, en réalité, l'aquaculture des algues enfin, grandit toujours. Euh, quelque chose qui était aussi intéressant, c'est qu'il y a à peu près 220 espèces qui sont cultivées à travers le monde. Et en réalité, si on compte à peu près toutes les espèces d'algues possibles, il y en a à peu près 10 500. Okay et donc, on en a 220 qui sont cultivées. Et en réalité, il y a six, six genres qui procurent. Pratiquement la majorité, 98-99% de la production et de la valeur. Et c'est un peu la même chose que ce qu'on voit en nourriture sur Terre. Après tout, qu'est-ce qu'on mange On mange du porc, on mange du, de la vache, on mange de la poule, on mange de, de la dinde, du mouton. Et en réalité, on a, pas, on a beaucoup d'espèces possibles, mais on, en agriculture, comme en aquaculture, on a réduit sur quelques espèces ou quelques genres qui, qui marchent très bien. Donc, qu'est-ce que c'est ces six genres Saccharina, ou qui, il y a pas si longtemps, s'appelait Laminaria, donc c'est par exemple la culture en, en Chine. Undaria, euh, c'est une autre euh, laminaire, euh, donc ça, est, on est au Japon. Euh, porphyra, euh, c'est ce qui, euh, euh, pour le sushi, c'est ce qui est euh, tout autour du riz. Alors, moi, quand je vais dans un bar de sushi, euh, le riz et puis l'animal euh, m'excite pas tellement c'est la qualité de ce qui est autour qui m'excite euh, donc c'est cette euh, couche euh, violette foncée euh, qui est faite de porphyra alors ça c'est un bateau qui est en train de récolter alors les gens ne comprennent pas tellement comment ça se passe ce sont des filets, les filets sont en mer et le bateau passe sous le filet et si vous voulez au vieux de Tondre euh, comment on tond la, la tondeuse à gazon pour couper son, son, son herbe C'est si on avait une tondeuse à gazon sur le toit. Donc, en réalité, c'est ce qu'ils font. La tondeuse à gazon, elle est dessus. Donc, ils vont, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent pour euh, récolter leur euh, sushi. Euh, bon, euh, l'autre genre, Gracilaria, euh, avec qui on peut faire de lagar. Et puis, Capafacus au okuma, avec qui on peut faire des Karaguenan. Et puis Sargassum, qui est aussi une autre algue brune, notamment en Inde. Et donc, ce sont les six euh, genres qui dominent euh, l'aquaculture au monde. Nous, au Nouveau-Brunswick, euh, ce qui nous intéresse, c'est des algues indigènes, autochtones, euh, donc ce qui pousse dans la bête Fundy. Donc Saccharina latissima, qui, il n'y a pas si longtemps, en 2006, euh, s'appelait Laminaria saccharina. Euh, saccharina, bien sûr, ça veut dire sucré, donc c'est la, la laminaire sucrée. Euh, et c'est l'équivalent du kombu des japonais ou aussi je crois que vous appelez ça en, en Bretagne le kombu royal ou le kombu breton, c'est la même chose. Okay. Et puis une autre euh, espèce, Alaria esculenta, donc esculenta ça veut dire succulent et c'est l'équivalent du wakame, du undaria euh, des, des japonais et des chinois. Euh, donc comment on cultive ça euh, pendant l'été, les, les laminaires deviennent reproductives, donc ça, c'est ce qu'on appelle des, des, des sorai, euh, il y a des milliers, si c'est pas des millions de, de petits spores là-dedans, donc on les récolte, on coupe ces parties reproductives, on fait relarguer les euh, spores euh, dans l'eau, et puis donc on a tout un tas de petits spores en, en solution. Et on va inoculer ces euh, tuyaux de, de PVC où on a de, une petite cordelette euh, enroulée autour, euh, 40 mètres. Donc ces petits spores vont s'installer sur les cordelettes. Euh, ça va germer. Il va y avoir des gros filaments. Ça va être les euh, femelles et des filaments plus fins. Ça va être euh, les euh, mâles. Et, bon, et vous savez ce qui se passe quand on met des mâles et des femelles ensemble on obtient des petits bébés, et donc on revient à des petites laminaires, toutes petites, toutes petites, et c'est ce qu'on voit ici, donc quand, quand nos tubes passent de blanc à brun, on est très content, ce n'est pas une contamination, c'est que c'est en train de pousser. Et donc quand les petites laminaires sont à peu près d'un de, demi millimètre, c'est temps de les passer à au site d'aquaculture, et puis donc de, de les récolter. Mais bon, ça, c'était des, des, des photos d'il y, y a plusieurs années. Maintenant, on a mécanisé beaucoup de choses. Donc, en, en gros, c'est le cycle. Une partie en labo et une partie en mer. Euh, donc, on a, ces dix dernières années, beaucoup d'efforts pour passer de la recherche au développement, à la commercialisation. Euh, beaucoup d'efforts sur euh, le, comment avoir des, des radeaux qui marchent. Euh, on a des plus grandes marées au monde, mais on a aussi beaucoup de courants de marée. Et donc, euh, en réalité, euh, ce n'est pas la peine d'essayer de mettre une structure avec des angles droits. Ça sera cassé à, à la prochaine grande marée ou à la prochaine euh, grande tempête. Donc, il faut trouver des structures qui sont suffisamment flexibles, tout en étant rigides. Euh, et puis, donc, les cordes de, de, de, de l'aminaire, chaque corde euh, fait à peu près euh, trois quarts de tonne alors bon on a des étudiants en thèse bien musclés etc mais après trois cordes ils commencent à dire oh, oh, oh, ça suffit euh, donc il faut mécaniser est devenu très important euh, donc on a passé beaucoup de temps à mécaniser la récolte et puis aussi euh, le chauffage, le séchage euh, comment mécaniser euh, euh, le séchage des algues sécher euh, 3 kg d'algues c'est facile euh, sécher 3 tonnes d'algues c'est autre chose donc euh, beaucoup d'efforts de, là dessus euh, la composante euh, des petites particules organiques cette fois, euh, donc les moules et puis d'autres coquillages alors ça, ça a été notre premier euh, radeau expérimental, après on est passé à cette structure mais beaucoup trop rigide euh, qui n'a pas marché, et maintenant on a des euh, anneaux euh, donc, euh, circulaires là, euh, concentriques et donc par exemple ce radeau ça peut produire euh, à peu près euh, 60 tonnes euh, de moules ce que vous voyez qui est blanc c'est la neige, Parce que, une spécialité du Canada. On en a pas mal. Euh, donc, et puis donc les moules, alors les moules c'est marrant parce qu'on les voit toujours dans les magasins et on espère qu'elles sont bien fermées parce que ça veut dire qu'elles sont euh, comestibles. Mais en réalité, euh, sous l'eau, donc euh, en réalité les moules c'est comme deux siphons, un siphon inhalant un siphon exhalant. Et en réalité ces moules, chaque moule a la capacité de filtrer à peu près 4 à 6 litres d'eau de mer par, euh, euh, par heure. Donc, c'est énorme et donc une capacité de filtration énorme euh, pour euh, récupérer les grosses particules organiques. Euh, on est en train de développer, donc c'est plus récent, des oursins, des pétoncles et des concombres de mer. Alors là aussi on est en train d'expérimenter avec différentes structures, les concombres de mer, moi je les appelle les zoudinis de la mer, ça peut avoir ce diamètre là mais en réalité quand il s'agit de s'échapper ça peut se contourner dans tous les sens et c'est pas facile. Et en plus, le problème, c'est que si on fait euh, euh, des trucs qui sont trop serrés, bah, effectivement, les, les particules ne vont pas pouvoir tomber à l'intérieur. Donc, c'est un compromis entre euh, tout ça. Euh, Ce n'est pas facile de cultiver des concombres de mer. Euh, donc, maintenant, je voudrais passer un peu de temps sur la mariculture des algues. Euh, donc, il y a un, un, renou, un renouvellement d'intérêt pour la mariculture des algues en culture intégrée et aussi pour les services qu'elles rendent à l'écosystème, et pour de nouvelles applications. Alors, les algues, elles sont d'excellents épurateurs de, de nutriments, notamment l'azote, le phosphore, le carbone. Et donc, il faut, prendre, il faut tirer avantage des, des nutriments, euh, bien sûr, quand ils sont présents en, en modération, donc ça veut dire que c'est dans la limite de la capacité assimilative des, des écosystèmes. Et aussi, pour moi, les, les nutriments ne sont pas des déchets. Et actuellement, quand je vois, ou, par exemple, mes, mes filles, elles reviennent de l'école et, et l'azote, c'est un polluant. Ouh loulou, euh, c'est très, très méchant, etc. Mais je dis, mais l'azote, on en a besoin. Donc, de dire que c'est toujours un polluant, pour moi, c'est un problème. Alors, c'est un peu... Euh, là aussi, c'est une expression euh, américaine. Euh, on a l'expression « good cop, bad cop ». Euh, alors, je ne sais pas, euh, en français, ce serait le, le flic et le ripou, je pense, euh, si on adapte. Euh, mais disons le bon nutriment et le mauvais nutriment. Et c'est toute une question d'être à la limite de, de la capacité assimilative. Effectivement, si on la dépasse, les nutriments sont un problème. Mais si on est en dessous, les nutriments, c'est une bonne chose. Euh, c'est ni plus ni moins qu'une qu histoire de recyclage. Alors, le recyclage... On vous dit de le faire, hein. vous êtes dans votre chambre d'hôtel, on vous met des euh, différentes poubelles, donc recycler dans votre hôtel c'est bien, dans votre bureau c'est bien, votre jardin, votre ferme sur terre. Mais on a un problème quand il s'agit de recycler en mer où c'est une très mauvaise chose. Il euh, n'y a pas de logique là-dessus. Euh, si on veut recycler, on devrait aussi recycler euh, sur les fermes euh, sur l'eau, douce ou l'eau marine. Donc ce qui est important c'est de donner une valeur à la récupération des nutriments et aussi de l'énergie qui seraient perdus et justement de les convertir en d'autres récoltes. Donc, euh, il faut reconnaître, il faut donner une valeur aux services écosystémiques. C'est bien ça qu'on dit en français, je crois, oui, écosystèmes services et, système, et services écosystémiques, euh, composants d'extraction non seulement les algues mais aussi les invertébrés. Euh, il faut donc reconnaître ça, euh, y mettre un prix et les utiliser comme outil incitatif euh, financier. Et réglementaire. Si on veut que les euh, règlements changent, il va falloir aussi avoir des euh, des, de des, des financiers. <rire> Comment on dit ça des, des incitatifs et des incitations, des incitations financières. Voilà. Euh, donc, euh, je ne sais pas si on dit ça, les, les crédits d'échange de nutriments, enfin, les crédits de carbone. Euh, les, les gens, en ce moment, s'excitent beaucoup sur les crédits de carbone, en carbon trading, c'est pour ça que j'ai mis échange. carbon trading, euh, crédits. Euh, bon, vous allez avoir COP21 euh, dans quelques semaines. Euh, les gens s'excitent beaucoup sur le, le carbone, les gens s'excitent beaucoup sur ce qui se passe à terre. Euh, apparemment, ça commence à se réveiller et les gens se disent « Ouh loulou, mais sur notre planète, on a aussi beaucoup d'océans et les océans sont peut-être importants dans la régulation de ce qui se passe sur Terre. » Donc ça commence à se réveiller, mais pour l'instant, c'est surtout une histoire de carbone. Et en mer, ça devrait être aussi une histoire de nutriments, notamment l'azote et le phosphore, au sens beaucoup plus large. Euh, si je prends à nouveau les, les algues, 23,8 millions de tonnes, 6,4 milliards de dollars américains. Et si je regarde, disons, la composition moyenne en azote, c'est 35.35, euh, euh, en phosphore c'est 0,04% et en carbone c'est à peu près 3% dans les algues en général. Et si je compare à combien ça coûte pour... Euh, récupérer cet azote, ce phosphore et ce carbone avec des stations d'épuration. Euh, pour l'azote, c'est entre 10 et 30 dollars américains. Pour le phosphore, c'est à peu près 4 dollars. Et pour le carbone, c'est 30 dollars par, par tonne. Donc, si j'emploie ça et que je regarde toutes les algues au niveau mondial, les services écosystémiques rendus par l'aquaculture des algues, c'est entre 892 et 2,5 milliards de dollars. Euh, C'est-à-dire, en réalité, par rapport à ça, 40% de la valeur commerciale des algues est dans, et pourrait être dans les services écosystémiques. Mais le problème, c'est que euh, ces importants services, pour l'environnement et donc aussi pour la société humaine, ne sont jamais pris en considération dans les lignes budgétaires des fermes. Euh, on vend toujours des algues basées sur leur biomasse et sur leur valeur alimentaire. On ne met jamais une valeur sur les services euh, écosystémiques, mais donc ça pourrait être très important. Euh, on peut, donc c'était pour l'azote, on peut faire la même chose pour le phosphore, et il faut une chose qu'il faut se rappeler, c'est que les algues accumulent le phosphore, et le phosphore, c'est le prochain élément dont on manquera sur cette planète, et il y a beaucoup de gens qui disent euh, le, le prochain pic c'est pas le pic de pétrole, c'est le pic de phosphore, euh, dont on va, avoir, euh, on va avoir des problèmes dans l'avenir. On peut faire la même chose sur le carbone, donc Les gens s'excitent beaucoup sur le carbone, mais il y a une chose qui est intéressante, c'est que la valeur des... dans les épurations, c'est entre 25 et 30 dollars par tonne de carbone, alors que pour l'azote, c'est entre 3 et 38 dollars par kilo. Donc il y a un facteur 1000 et personne n'en parle de ça. Tout le monde s'excite sur le carbone. En réalité, sur l'azote et le phosphore, des... c'est par kilo et non pas par tonne. Et donc, il y aurait aussi de l'argent à faire sur les crédits d'échange d'azote et de phosphore et, et d'arrêter de parler uniquement du carbone et du carbone à terre. Euh, bon, ça, c'était donc pour les algues, mais on peut faire exactement la même chose pour les autres composantes extractives, donc les, les invertébrés, les oursins, les concombres de mer, les moules, etc. Euh, donc, voilà pour l'aspect épurateur. Euh, un autre aspect qui est intéressant, c'est qu'en aquaculture intégrée, les algues n'ont pas besoin d'être fertilisées euh, avec des engrais et des produits agrochimiques. Les, les poissons fertilisent vos algues euh, gratuitement, si vous voulez. Donc, on n'a pas besoin d'utiliser des engrais. Euh, une chose qui est peut-être un peu toute bête à dire, mais les algues n'ont pas besoin d'être irriguées. Euh, donc, euh, on n'a pas de, de problème d'irriguer tous ces champs avec de l'eau, de l'eau, de l'eau, alors que l'eau devient une denrée de plus en plus euh, chère sur cette planète. Euh, les cultiver des alpes ne demande pas de nouvelles terres arables, euh, n'a pas besoin de transformer les paysages, de couper les arbres, etc. Euh, et aussi, les alpes peuvent être utilisées pour la restauration de certains habitats. Euh, par exemple, euh, euh, à, en, au Japon, il y avait un, un aéroport où ils avaient construit, parce que les Japonais construisent des des, euh, des digues, comme ce n'est pas possible, et, mais même ces digues énormes, euh, il y avait un certain nombre d'érosions. Et donc, l'aéroport n'était pas en train de... Je crois que c'était l'aéroport euh, à côté d'Osaka qui ne se stabilisait pas. Et donc, il y a quelqu'un des algues qui leur a dit mais euh, faites pousser des algues sur ces immenses euh, digues et vous allez voir qu'en réalité, les algues vont absorber En réalité, on, on s'en utilise comme, euh, pour absorber les chocs. Et donc, les algues diminue l'emprise des vagues simplement par, en absorbant les chocs et l'érosion de, de ces digues a diminué. Donc, euh, restauration d'habitats ou création de nouveaux habitats. Euh, les algues euh, sont la seule composante de l'aquaculture qui fournit de l'oxygène, alors que toutes les autres, aussi bien les animaux que les microbes, consomment de l'oxygène. Donc, euh, c'est important de, dans le budget total de l'aquaculture. Euh, une chose aussi, c'est que les algues euh, sequestrent le CO2 donc, elles peuvent avoir, à leur manière, une implication dans le réchauffement de la planète. Et puis aussi, maintenant, on parle beaucoup de l'acidification des océans. Je pense que les algues peuvent avoir un impact sur l'acidification... Pas des océans. On ne fera jamais pousser assez d'algues pour changer le pH de l'océan Atlantique ou l'océan du Pacifique ou l'Antarctique. Euh, mais euh, c'est plutôt aussi au niveau côtier ou même à des échelles très côtières. Euh, je pense qu'ici, vous, êtes, vous avez pas, vous voyez pas encore trop l'impact de l'acidification des océans. Au Canada, on le voit plutôt du côté ouest, pacifique, que du côté atlantique. Mais les gens commencent à avoir, du côté pacifique, des sérieux problèmes avec leurs écloseries. Euh, leurs écloseries et donc les larves euh, de moules et d'huîtres qui euh, n'arrivent pas à synthétiser leurs coquilles. Donc, si ma chimie est toujours correcte, là, maintenant, j'ai peur avec Paul Treger dans l'Assemblée, euh, mais euh, donc euh, le gaz euh, CO2 plus l'eau euh, plus les carbonates, euh, ça vous donne des bicarbonates. Et le problème, c'est que les bicarbonates euh, ne sont pas accessibles aux larves et euh, ce n'est pas une source de carbone qu'elles peuvent utiliser pour synthétiser leurs euh, leur coquille. Par contre, elles aiment le carbonate. Et donc, en réalité, de, quand on a de plus en plus de CO2, l'équilibre est déplacé dans ce sens. Donc, l'idée, c'est que si on peut récupérer un certain nombre de, de CO2, on devrait pouvoir renverser un, en partie l'équation et donc repartir dans ce sens-là et donc avoir du carbonate à niveau disponible. Donc là, je parle au niveau, pas des océans, mais au niveau d'une écloserie, par exemple. Okay. Au lieu d'avoir une éclosion, alors c'est ce qu'ils me disent, ils me disent, oh, lolo, qu'est-ce qu'on peut cultiver d'autre Parce que l'eau arrive dans mon écloserie et mes larves ne peuvent pas synthétiser leurs coquille. Donc je leur dis, mais avant ça, faites barboter votre eau dans euh, des bassins qui vont avoir des algues, qui vont être aussi une autre récolte pour vous, mais qui vont vous augmenter le pH. Et puis après, quand vous avez augmenté le péage, vous transférez dans des bassins euh, avec vos larves. Donc je parle d'un euh, très petit niveau, je ne parle pas d'océan, enfin, c'est toujours la de, de l'eau marine mais c'est à petite échelle et je pense qu'on peut le faire, en réalité c'est marrant parce que cette idée, quand j'y pensais en réalité ça m'a fait remonter au bon vieux temps euh, parce qu'à Brest, etc j'avais fait le, les stages de Roscoff tout le monde y passait aux stages de Roscoff euh, et donc euh, et mon petit projet pour les, euh, enfin, un des stages de Roscoff c'était la variation du péage dans les cuvettes de la pointe de Bloscon à Roscoff euh, que, Michel Glebarek connaît toutes les petites cuvettes par corps. Et donc, euh, et donc ce qu'on faisait, on, on suivait le pH, alors on allait avec notre petite électrode, là, de pH, et donc on suivait l'évolution du pH qui, euh, en, le matin, était à 8, quelque chose, et puis, euh, quand on arrivait vers midi, 2 heures, ça montait jusqu'à 10, et puis après, ça redescendait, mais on arrivait, par la photosynthèse, à... Euh, augmenter euh, la, le pH jusqu'à des valeurs de 10. Donc à, à petite valeur, à, sur des petits volumes, je pense qu'on peut faire quelque chose sur l'acidification des eaux, et notamment pour les écloseries euh, d'invertébrés. Euh, une autre chose aussi, euh, l'approche de diversification en récoltant non seulement des poissons, mais des algues et des invertébrés, en réalité, ça pourrait être une option pour la réduction et la gestion des risques économiques pour répondre aux impacts du changement climatique. Actuellement, dans l'aquaculture, les gens commencent à se dire, oh loulou, si on a des changements, et personne ne sait si dans certaines régions ça va augmenter, ça va baisser, descendre, donc personne ne sait exactement comment ça va aller. Mais la question, par exemple, dans 50 ans, est-ce qu'on aura toujours des bonnes conditions en bête fondie pour cultiver du saumon Peut-être que oui, peut-être que non. Euh, J'en sais rien. Mais euh, l'idée, c'est ce que je dis toujours à mes euh, collègues qui travaillent sur l'aquaculture du, du saumon. Je dis arrêtez de mettre tous vos. Je pense que ça marche aussi en français, arrêtez de mettre toujours tout, euh, tous vos œufs de saumon dans la, dans le même panier. Voilà. Et donc, essayez de diversifier. Faites pousser autre chose que des poissons, les algues et les invertébrés. C'est très connu en agriculture. La monoculture, ça peut être dangereux. Il faut se diversifier. Si vous jouez à la bourse aussi, c'est très dangereux d'avoir uniquement des actions dans une compagnie. Il faut se diversifier. Et L'aquaculture, c'est la même chose. Il faut aussi se diversifier. Les algues aussi, on peut les utiliser, substitution partielle en protéines de poissons. Donc, il y a un gros débat. Est-ce qu'il faut faire de la farine de petits poissons pour faire pousser les gros poissons Donc, les gens disent qu'on peut remplacer ça par des protéines végétales, mais les gens se, se replient toujours sur des végétaux terrestres. Donc, c'est le maïs, c'est le soja, etc. Et ça crée des, des compétitions pour d'autres utilisations. Et donc, moi, je leur dis, mais les, les, nos laminaires, elles ont quand même 20% de protéines. Euh, c'est aussi une bonne source de protéines. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire avec notre partenaire industriel, Cook Aquaculture. Donc, on nourrit des, des petits saumons avec différentes formulations qui contiennent aussi de, de la farine d'alb. Euh, bon, il y a tout l'aspect aussi euh, de nouvelles applications, biochar, méthane, bioéthanol, biocarburant, biodiesel. Euh, je les mentionne, je suis, je, tout le monde me dit, tiens, c'est bizarre, Thierry Chopin, vous êtes le, euh, le gars des algues, vous poussez toujours les algues, mais vous ne excitez pas tellement sur les histoires de biocarburant. Euh, donc, euh, pour moi, l'histoire de biocarburant à base d'algues, euh, il faut pousser les calculs jusqu'au bout. Euh, un gros problème, c'est qu'il faudra énormément de surface euh, de culture d'algues. Est-ce qu'en Asie, les gens sont prêts pour ça Est-ce qu'en euh, dans le monde occidental, on est prêt pour d'immenses euh, surfaces pour, euh, pour les algues J'en suis pas sûr. Il euh, y a un aspect aussi saisonnier. Euh, les algues, euh, comme... Euh, bah, en Bretagne, vous, vous connaissez ça aussi. Vous cultivez beaucoup de, de choses. Il y, a, il y a des saisons. Il y a des saisons pour le souffleur, il y a des saisons pour l'artichaut, etc. Bon, il y a des saisons pour les algues. Les algues ne, euh, ne produisent pas euh, 12 mois sur 12. Euh, il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect euh, financier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des marchés pour mes algues qui soit assez cher, parce qu'il faut que je m'y retrouve au point de vue. De la, la culture d'algues, c'est quand même assez cher. Donc, il faut que j'ai des produits que je puisse vendre cher. Si je veux vendre du biocarburant, il va falloir que je vende mes algues à moins de 40 cents, c'est en dollars canadiens, moins de 40 cents euh, par tonne. Je ne peux pas produire mes algues à ce prix-là. Et puis, ça, c'était avant que le prix du pétrole se casse la figure. Donc, euh, non, moi, ça m'intéresse. Le biocarburant, euh, j'ai des grosses questions sur des grosses interrogations sur la question. Euh, mais par contre, il y a des choses aussi qui pourraient être intéressantes, c'est qu'on pourrait peut-être combiner l'aquaculture des algues et puis des invertébrés et des poissons avec euh, les parcs éoliens. Euh, bon, c'est pour une histoire d'augmenter la production parce qu'actuellement, les parcs éoliens sont sur son comme des zones d'exclusion. Pas d'aquaculture, pas de pêche, pas de, de plaisance, etc., alors qu'en réalité, maintenant, ça commence à changer. Au début, c'était ça, euh, non, non, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, il commence à se dire, tiens, en réalité, on pourrait peut-être utiliser ça de, de meilleur, beaucoup plus efficace, et de combiner deux activités qui, elles-mêmes, demandent beaucoup de place. Si on les combine, on réduira aussi l'impact, euh, le footprint en anglais, je ne sais pas comment on dit ça, l'empreinte le, euh, des sites. Il euh, y a une autre chose qu'on peut aussi appliquer aux algues, c'est ce qui s'appelle la... Bio-raffinerie séquentielle intégrée, un autre acronyme, BRSI. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire euh, Ça veut dire qu'il faut qu'on change nos attitudes, nos modèles économiques, euh, parce qu'il faut qu'on euh, évolue euh, de, du schéma une espèce, un procédé, un produit qui est énormément utilisé aussi bien en pêche qu'en aquaculture, vers une approche qui est une espèce, plusieurs procédés, plusieurs produits. Et ça, les, les Japonais et les Chinois sont très forts là-dessus. Avec une espèce d'algue, ils vous sortent 5 à 10 produits différents. Alors que nous, actuellement, c'est toujours un, un procédé, un produit. Donc pour les algues, on peut, donc la, la biomasse, euh, la, euh, la récolter, enlever l'eau, pré-traitement, transportation. Et puis ça va dans une boîte noire, mais on sait bien que les boîtes noires, en réalité, sont rouges ou oranges. Euh, donc séparation, fragmentation, euh, séquence sur le processing. Et on obtient deux types de molécules euh, avec les algues. Les molécules à haute valeur ajoutée, donc c'est les ingrédients pour la nourriture humaine, la nourriture pour euh, poissons. Euh, c'est les polymères, c'est les fertilisants, c'est les produits pharmaceutiques, cosmétiques, nutraceutiques, botaniques, etc. Ou euh, les biofuels, biodésel, biocarburants, euh, enfin, bio etc. Et euh, pour moi, c'est des produits de commodité à euh, basse valeur ajoutée. Et donc, en réalité, c'est pas tellement ça qui m'intéresse, c'est plutôt ça. Et c'est ce que nous, on développe avec nos algues IMTA. Donc, on a des algues pour la consommation humaine. On, on travaille avec euh, trois restaurants qui développent des, des nouvelles recettes. Euh, on a des algues en cosmétique avec une compagnie à Monaco. Euh, on a donc les algues en substitution pour les protéines pour euh, la nourriture de poisson. Euh, on a aussi du saumon, saumon éco-certifié. Euh, en anglais, ça s'appelle Wise Source Salmon, ce qui veut dire le, le, salmon, le saumon euh, sourcé d'une manière intelligente, si vous voulez. On fait ça avec Loblo, qui est le plus grand distributeur de... Euh, au Canada, euh, et puis donc euh, compagnie True North qui est une euh, filiale de Cook Aquaculture et donc le saumon euh, wild Source Salmon ne peut être que certifié de cette manière là si il pousse à côté d'algues et d'invertébrés. d'invertébrés. Euh, on a aussi des laminaires qui depuis l'année dernière sont certifiés biologiques et puis aussi on produit du biochar ça c'est nous aires de substrat pour euh, l'aquaponique, je vais vous montrer ça tout à l'heure euh, donc on a depuis euh, juin dernier, on a des laminaires amtieriques qui sont certifiés biologiques, les deux espèces, euh, Alaria esculenta, Saccharina latissima. Euh, donc on a fait un logo, je suis très fier parce que c'est une de mes filles qui l'a fait. Euh, donc, euh, et puis donc euh, on prépare différentes recettes, etc. Donc ça c'est du saumon avec euh, de la laminaire entourée. Euh, et en mars dernier, on a même créé une bière à base d'algues, donc euh, en jouant sur les mots en anglais, on appelait appelé « help on the way » au lieu de « help on the way » qui veut dire euh, « l'assistance est, est en voie » ou « les pompiers arrivent bientôt ». Donc euh, « help on the way » donc, euh, voilà avec le, euh, le, celui qui, qui a la microbrasserie. Et puis vous voyez qu'aussi au niveau euh, laboratoire, on fait des tests scientifiques dans des biqueurs. Euh, et puis on fait toujours trois répliquettes, là trois, euh, je ne sais pas comment, ben bon, <rire> pour, pour que ce soit très scientifique. Euh, voilà, donc euh, on, et on va recommencer ça euh, cet automne euh, avec cette bière-là. Euh, donc en réalité, ce qui est important, c'est qu'on complètement repense comment marche une ferme aquacole. Euh, les gens pensent que c'est trop facile, ça marche entre quatre bouées, hein, les, les limites euh, d'un site d'aquaculture sur une carte. En réalité, non, ça ne marche pas de cette manière-là. Il faut penser euh, à gérer ça au niveau de zone, ou ce qu'on appelle en anglais Bay Management Area. Donc une zone, ça peut être une... Euh, ça peut être une baie, ça peut être... Et puis la baie peut être petite, la baie peut être grande, ça dépend aussi de l'hydrologie, etc. Et puis, en fonction des différents éléments considérés. Si c'est les grosses particules organiques, c'est à l'intérieur du site. Si c'est les petites particules organiques, c'est sur le site ou un petit peu aux alentours. Si on a des scènes dissous, c'est au niveau de cette baie management area. Et la même chose aussi pour la maladie et le parasite, c'est aussi au niveau de, de la zone de, de gestion. Euh, donc, ce qui est important, c'est qu'il faut maintenant repenser tout. Et ça veut dire aussi que ça va changer énormément de réglementation. Et ça, ce n'est pas facile, aussi bien au Canada qu'en France, j'imagine. Euh, donc, si on a différents nutriments, euh, il faut différentes stratégies dans l'espace et le temps. Euh, il faut penser aux infrastructures pour ces espèces co-cultivées et les mettre au bon endroit. Euh, on a besoin de faire des changements au niveau des réglementations au lieu d'avoir des barrières euh, réglementaires. Et euh, il faut aussi qu'on ait des règlements qui soient suffisamment souples, adaptables et qui facilitent le, le développement de pratiques aquacoles innovantes. Si on veut. Euh, essayer de nouveaux systèmes, il faut que les règlements nous autorisent, même au niveau expérimental, de le faire. Et ça, ce n'est pas facile à faire à comprendre euh, à, aux différents ministères. En plus, au Canada, on a des ministères au niveau fédéral, provincial et puis après, des ministères au niveau fédéral. Donc, euh, il faut tout faire en, en double. Euh, donc, ça pose un certain nombre de problèmes, mais on, on y arrive. Euh, il faut aussi intégrer à l'IMTA les aspects économiques et sociétaux. Euh, par exemple, euh, on a fait ça avec des, des économistes, c est, c est, c est la, ce qui est bien dans notre réseau d'aquaculture intégrée, c'est qu'on a des biologistes, des économistes et aussi des, des gens des sciences sociales. Et euh, les économistes ont fait des questionnaires, etc., pour voir quel serait l'impact de la biomitigation de l'IMTA. Est-ce que ça encouragerait les gens à consommer plus euh, de saumon euh, et donc ça vient d'être publié cette année. Euh, au niveau des consommateurs canadiens qui déjà mangent du saumon, euh, ça augmenterait la consommation, si les gens disaient « Tiens, ça m'intéresse parce qu'il y a des bonnes choses qui se font dans l'aquaculture du saumon », ça augmenterait la consommation de deux, par 280 millions par an pour une valeur totale de la production canadienne qui est de 634 millions. Donc c'est pas négligeable. Et puis aussi, on a une, une autre publication qui va juste sortir, c'est euh, chez les Canadiens qui ne mangent pas de saumon. Et entre autres, les gens qui sont contre l'aquaculture du saumon, est-ce que si on leur montre qu'on change les techniques, est-ce que ça va les inciter à manger du saumon Bon, euh, on ne va pas changer l'opinion de tout le monde, mais ça pourrait augmenter de 43 à 65 millions par an. Pour à nouveau euh, une industrie totale de 600 et quelques millions. Il euh, y a aussi des aspects... Euh, ce que les gens des sciences sociales appellent les avantages sociétaux intangibles, c'est donc pas palpable, c'est pas mesurable avec des dollars ou des euros. Euh, c'est obtenir la confiance du consommateur et la permission sociétale et politique de pouvoir fonctionner euh, dans les baies et les emplacements, etc. Euh, et ça, c'est aussi important. On a fait ça avec... Euh, Ipsos Reid, qui est une compagnie bien connue de questionnaires. On a fait ça sur la côte est du Canada, la côte ouest du Canada, la côte ouest des États-Unis. Là, je vous donne un exemple de l'État de New York, pas simplement la ville de New York, mais l'État de New York aux États-Unis. Donc, on demande aux gens, qu'est-ce que vous pensez de l'aquaculture des poissons euh, C'est bien connu, euh, surtout en milieu urbain, les gens ne savent pas exactement euh, d'où viennent leurs poissons, d'où viennent leurs vaches, d'où viennent leurs cochons, etc. Et donc, ce n'est pas étonnant, à peu près la moitié des gens euh, n'ont pas vraiment d'opinion. Il y a des gens qui sont en faveur et puis des gens qui sont euh, contre. Et puis, on leur montre un film d'une douzaine de minutes sur l'aquaculture intégrée. Et euh, après, on leur dit, donc, si on évoluait vers l'aquaculture intégrée, qu'est-ce que vous en penseriez c'est intéressant, la, la catégorie des indifférents a disparu, et donc on a 88% de gens en faveur, et puis on a toujours 12% de gens qui, de toute façon, euh, seront contre l'aquaculture du soin euh, Et puis un autre aspect dans les, sociét les avantages sociétaux intangibles, c'est que les Premières Nations, au Canada on appelle ça les, les Premières Nations, les Arborigènes, ne dites surtout pas les Indiens, hein, où vous allez avoir des gros problèmes diplomatiques, euh, les Premières Nations euh, sont aussi intéressées par la mtf parce que pour eux, c'est très proche de leur valeur euh, de la nature, etc. Et donc, on, on a fait plusieurs euh, ateliers avec eux, et euh, certains sont très intéressés à, à développer euh, cet aspect de l'aquaculture, alors que d'autres sont complètement opposés à, à l'aquaculture en général. Euh, donc, euh, les implications économiques et sociétales de l'adoption euh, de l'AMTN ne sont pas négligeables. Je pense qu'il est temps de passer à ce que j'appelle la révolution turquoise. On nous a beaucoup parlé de la révolution bleue de l'aquaculture. Euh, ben, il faudrait une révolution bleue qui soit un peu plus verte. Donc, euh, quand on mélange le bleu et le vert, ça fait de la révolution turquoise. Euh, il serait temps d'appliquer des principes aquanomiques. On nous parle d'agronomie. Des principes agronomiques, et ça devrait être la même chose pour les champs non pas à terre, mais les champs aquatiques. Donc, développer ces principes d'aquanomie, euh, de donner une valeur aux services écosystémiques rendus par les espèces d'extraction et puis aussi de mettre en place les, échange, les crédits d'échange pour les nutriments. Alors ça, bon, euh, je ne pense pas que ça sera mis en place par la COP21, euh, mais il faut en parler maintenant pour que peut-être dans 15 ans, 20 ans, 25 ans, euh, les gens commencent enfin à, à s'y mettre. Donc je sais que c'est du travail de longue haleine, mais il faut commencer à en parler. Euh, une autre chose que je voudrais mentionner, c'est que le saumon, en réalité, je vous ai parlé surtout de l'aquaculture mitrophique intégrée en mer, qui est donc pour cette partie-là, mais bien sûr, il y a le cycle, euh, une partie du cycle du, poisson, du, du saumon qui est en eau douce. Et donc, on peut parler d'aquaculture multitrophique intégrée d'eau douce ou l'aquaponie. Euh, souvent, les gens euh, font l'erreur le, de penser que euh, l'aquaponie, c'est simplement un mélange, une co-culture de poissons et, et de plantes. En réalité, il y a un aspect qui est très important, c'est les microbes et les verres, etc., euh, qu'il ne faut pas oublier. Ce n'est pas une euh, deux cultures, c'est en réalité trois cultures. Et là, c'est la même stratégie. Euh, recyclage des nutriments, réduction de l'utilisation de l'eau et donc pouvoir réutiliser l'eau dans les closeries, donc euh, diminuer la, la consommation d'eau, euh, aider les aquacultures à atteindre les niveaux réglementaires. Euh, le problème en eau douce, ce n'est pas un problème d'azote, qui est plutôt le problème en eau de mer. En eau douce, c'est plutôt un problème de phosphore, et donc empêcher l'eutrophication dans l'environnement, les cours d'eau où se rejettent les effluents de, de, des closeries. Euh, diversification des produits, et puis aussi différenciation euh, des produits. Donc euh, on travaille là-dessus, donc je vous montre... Euh, une évolution de, de nos cultures. Donc, on fait ça à l'université, à petite échelle. On fait pousser différentes plantes pour voir celles qui marchent le mieux, parce que l'aquaponie, c'est surtout du tilapia, c'est de l'eau à 20, 25 degrés, donc avec des espèces, des, des plantes qui poussent aussi à ces températures. Ici, avec l'aquaculture du saumon, les écloseries sont entre 10 et 15 degrés. Donc, il faut choisir d'autres plantes qui performent, marche bien, euh, à euh, 15, 20 degrés. Euh, donc, on a essayé avec des plantes, bon bien sûr, les laitues, mais en réalité, tout le monde fait de la laitue aquaponique ou hydroponique. Donc, euh, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est les plantes ornementales et puis les plantes médicinales. Euh, bon, euh, ce qui bon, rend, rapportera le plus d'argent, c'est la culture de la marijuana. Mais on, on commence à parler en Canada... Euh, notre nouveau Premier ministre a dit qu'il fallait décriminaliser et ça, mais on n'y est pas encore. Euh, donc, euh, mais au mètre carré, ça serait certainement le meilleur revenu. Donc, euh, c'est la nouvelle équation c'est l'aquaculture multitrophique en eau douce plus l'aquaculture multitrophique en eau de mer permettrait la production à IMTA de ce qu'ils appellent egg to plate en anglais, donc de l'offre à l'assiette. Euh, et donc on pourrait avoir l'IMTA complète dans tout le cycle du saumon, ce qui permettrait une différenciation aussi assez intéressante. Mais bien sûr, bon, tout cela, ça prend beaucoup de temps à développer et à mettre en place. Euh, la science et aussi la société ont besoin de temps pour penser et évoluer, ça prend beaucoup de temps tout ça. Euh, L'IMTA ne se mettra pas en place du jour au lendemain, et notamment... Euh, en, dans le monde occidental, euh, l'IMTL existe de manière, euh, euh, pas expérimentale, mais de manière très pratique, en, en Asie depuis très longtemps, mais en milieu occidental, c'est encore une, une sacrée bataille. Euh, et ces dernières années, on nous a demandé de faire beaucoup de choses. En, en 15 ans, on dit 14 ans, on nous a demandé d'adresser les problèmes d'efficacité de, de, environnementale, d'efficacité économique efficacité sociétale, est-ce que l'industrie va adopter tout ça, est-ce qu'il va y avoir une évolution des règlements et la gouvernance et puis leur exécution, leur mise en place. Euh, en ce moment, il y a une grosse discussion au Canada, euh, on a toujours euh, l'aquaculture sous le, ce qu'ils appellent le Fishwise Act, act l'acte des pêches qui remonte à 1867 parce que la reine d'Angleterre est toujours la reine en charge du Canada. Et donc, on essaie de changer tout ça pour avoir un acte, un décret ou un règlement de l'aquaculture et non plus être sous les pêches. Et donc, on espère que ça va faire bouger un certain nombre de choses. Et donc, tout cela, en 14 ans, on nous a demandé de faire beaucoup de choses. Et je dis toujours aux anges, je dis, mais rappelez-moi un petit peu, dites-moi voir, depuis combien de temps on fait de l'agriculture et l'agriculture, après des centaines, des siècles et des, même des millénaires, euh, n'est toujours pas parfaite. Donc, ne nous demandez pas d'avoir résolu tous les problèmes d'aquaculture intégrée en moins de 15 ans. Okay Ça va prendre du temps. Euh, nous devons réaliser que nous sommes toujours dans les premiers balbutiements de l'IMTA occidental. Et donc, si certains sont contre... Et je crois que vous dites ça aussi en français, les fast-food. Euh, moi, je suis contre les fast-science. Euh, ça va prendre du temps, tout ça. Euh, et donc, j'espère qu'on y arrivera finalement à l'ultime intégration euh, d'un système. Et sur ça, je vous remercie beaucoup. Ça, c'est web, la website euh, de, de mon labo. Et puis ça, c'est aussi une vidéo YouTube qu'on a fait sur l'aquaculture intégrée et puis les algues. Merci beaucoup.